Mais ça, c'est venu de ma grand-mère, en fait, qui avait exploité beaucoup de mûriers euh, euh, au début de 1900, pour le verre à soie, ce qui lui a permis de vivre pendant les deux guerres, avec la soie, avec énormément de verre à soie. Et, euh, et puis mon père euh, a tenu à les garder, justement, pour utiliser pour les, les troupeaux, que ce soit les chèvres, les lapins et les, et les brebis, bien sûr, maintenant. Et du coup, il m'a toujours dit, euh, c'est un arbre qu'il te faut protéger et pas, pas, pas, pas l'arracher comme ont fait certains agriculteurs. La plupart les ont arrachés parce qu'ils se sont modernisés avec les tracteurs, tout ça, donc ça gênait gêné sur les parcelles, déjà que c'est assez accidenté tout ça ici. Donc la plupart ont arraché les mûriers et nous on est les seuls euh, sur la commune à avoir gardé l'époque on les utilisait beaucoup pour les chèvres et les lapins quand j'ai démarré en 85 et puis aujourd'hui on les utilise par rapport à la sécheresse qu'on subit depuis plusieurs années, depuis 2003. On, on s'en sert l'automne euh, au mois d'août, pour quand la, le troupeau descend de la montagne en fait. Il arrive ici, normalement il y a du regain mais ces dernières années on n'en a pas. Donc j'équilibre avec du murier la, la ration, c'est-à-dire je je leur donne une, euh, une quantité par jour, ou si c'est trop important, j'en donne une fois tous les deux jours pour arriver à équilibrer le, le stock que j'ai de murier, enfin un feuille, hein, équilibré. Et puis il faut penser à l'année d'après, parce que si on coupe tout la même année, l'année d'après on se retrouve avec tous les mûriers qu'on ne peut pas tailler. Et le murier doit être taillé euh, au moins deux, tous les deux ans. On peut aller jusqu'à 4 ans, ça l'affaiblit un peu, mais il tient jusqu'à 4 ans. Mais il ne faut pas aller moins de 2 ans, ni au-dessus de 4 ans. Enfin, C'est l'expérience que, que j'ai eue par, par les anciens.